Aujourd'hui, la solution Mooncard nous a permis justement de nous détacher de tâches administratives et un peu rébarbatives liées au contrôle et à la vérification, comptable et contrôle de gestion, et se concentrer sur les opérations. Ça, c'est confort. 41 ans, j'ai dans mon escarcelle les fonctions de support de euh, Otakos, c'est une marque qui naît en 2007. C'est une entreprise qui se développe fortement, euh, qui est en croissance exponentielle et aujourd'hui on va atteindre euh, donc, euh, 300 restaurants en fin d'année. Je suis passé par beaucoup d'industries euh, avant d'arriver chez Otakos depuis euh, 2019. Je viens d'un un univers dans lequel les, les structures et les organisations étaient très processées et dans lesquelles euh, on avait probablement moins de flexibilité comparativement euh, à leur taille. Cette solution, en fait, moi j'étais un peu contre au départ, venant d'une école un peu plus traditionnelle, parce qu'on euh, était un peu devant le fait accompli lorsque euh, la dépense intervenait. Soit dit en passant, euh, je me suis bien rendu rapidement compte que ça présentait un certain nombre d'avantages, notamment en termes de flexibilité, de rapidité de, de traitement de l'information et puis ben, d'aisance, de confort pour, pour les équipes opérationnelles. Aujourd'hui, la solution Mooncard nous a permis justement de nous détacher de tâches administratives et un peu euh, rébarbatives liées euh, au contrôle et à la vérification comptable et contrôle de gestion et euh, se concentrer sur les opérations. Les usages de la carte Mooncard d'un point de vue euh, entreprise, pour le contrôle de gestion, d'avoir euh, une visibilité sur euh, les dépenses par nature, par pôle, par département, par personne et de permettre en fait de construire des budgets, de traquer les dépenses. C'est des facilités d'intégration pour les équipes comptables. Cette solution elle est complètement adaptable, elle est super dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'un collaborateur est en déplacement qu'il me demande de relever le plafond de sa carte, c'est fait en en 30 secondes. Les futures ambitions d'Otacos aujourd'hui, c'est de poursuivre notre développement. On a déjà initié euh, donc, notre bascule à l'international. On cherche des relais de croissance sur des marchés, principalement en Europe euh, pour 2022 et euh, au-delà. La solution Mooncard va nous accompagner euh, plus que jamais. Les entreprises qui n'utilisent pas encore Mooncard, eh bien, je les encouragerai à embrasser justement ces nouvelles structures et organisations qui nous permettent euh, voilà, de supporter notre croissance euh, dans le futur.